Bonjour la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et euh, aujourd'hui je commence cette année euh, avec ma, mes bonnes résolutions parce que c'est une petite tradition, euh, tradition. Euh, prendre des bonnes résolutions au début de l'année. Donc j'ai tout noté dans mon dans mon carnet, dans mon petit carnet. Euh, donc ce sera euh, mes bonnes résolutions livresques essentiellement. Oui, euh, mes bonnes résolutions livresques. Donc celles qui sont en lien avec la chaîne parce que je Enfin, finalement, je doute que les, les autres soient euh, spécialement intéressantes, même si, pourquoi pas, après tout, euh, <rire> ça peut faire partie de, de, des, des côtés vlog euh, de la serve Booktube. Alors, donc, je les ai notées parce que, ça, ça, que j'ai une mémoire un peu à trou, hein, surtout en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je sais très bien que si je ne note pas les choses, euh, mon, mon cerveau... Ne les garde pas en moi. Hein. Voilà, il est comme ça. Je préfère noter et finalement m'en rappeler que, <rire> que ne pas noter et oublier. Et euh, la lumière est pourrie et en plus euh, on voit, la... on voit la... le reflet de la caméra dans mes lunettes, ce qui n'est pas terrible non plus. Et niveau technique, c'est pas terrible. <rire> euh... Je vais essayer, essayer de faire parler mes bonnes résolutions d'essayer d'améliorer ça pour l'année prochaine. Allez, commençons les bonnes résolutions livresques. La première, c'est de terminer le Call Winter Challenge de 2020-2021. Pour l'instant, je suis bien partie. Euh, je vous en parlerai franchement euh, dans une, une vidéo sur un, un petit update lecture. Également, on va faire le Call Winter de 2021-2022. J'aime beaucoup sur la chaîne Le Boudoir le Spring Blossom Challenge. Euh, oui c'est comme ça qu'il s'appelle je crois, euh, donc je vais essayer de... Ben, je vais le suivre aussi, je vais participer à plein de challenges, évidemment le Autumn challenge que j'aime énormément, euh... il y a aussi le Book challenge de euh, Dopaline, euh, de la chaîne des carnets d'opaline, donc je vous mettrai le petit, enfin, petit i, j'espère que les mis de bon côté, euh... Euh... voilà qui est... Pour l'instant, je ne sais pas encore ce qui, à quoi il va ressembler, mais euh, j'ai hâte euh, de le savoir. Euh, j'ai aussi décidé de me mettre à certains types de lectures. Il euh, y a des choses que j'aimerais découvrir. Par exemple, je connais très très mal euh, tout ce qui est euh, correspondance, euh, lettres, et euh, journaux d'écrivains, d'écrivains, d'écrivaines. Donc j'aimerais bien me mettre à tout ce qui est euh, lecture, euh, enfin, littérature de l'intime, ça s'appelle comme ça euh, donc découvrir de alors comme correspondance dans ma pile à lire j'ai déjà la... les... les lettres de Tolkien euh, j'ai déjà lu les lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo euh, et pour l'instant j'aime ai... plutôt beaucoup l'aspect le... lettres donc j'espère que je vais continuer à, à découvrir euh... Également, il faudrait que je me remette à la poésie, parce que en fait, j'aime énormément la poésie. Euh, D'ailleurs, c'est justement un fond dont je vais m'occuper à la bibliothèque, Chouette, je suis contente. Euh, et du coup, il bah, faut que je, règle, je lise environ... Euh, je vais essayer, mais je, je, je pense que je vais y arriver, parce que bah, c'est un truc que j'ai envie de faire. Euh, donc lire un, un, un, un, un recueil de correspondance, bon, un journal d'écrivain par mois, et euh, un recueil de poèmes par mois également. Euh, J'aimerais également me mettre un peu aux sciences, euh, disons aux sciences exactes, aux euh, sciences dures puisque je n'aime pas trop le, le terme et je ne saurais pas trop comment les appeler autrement, donc euh, tout ce qui est physique, biologie, géologie, euh, chimie, je, je suis nullissime en... Je ne vous raconte même pas les notes que je pouvais avoir en physique-chimie au collège et au lycée, c'était une catastrophe, en maths, même pas, donc j'aimerais bien essayer de m'y remettre un peu, en bio, mais aller juste au lycée, et pas en quatrième avec la géologie, donc j'aimerais bien m'y mettre un peu, c'est un domaine intellectuel que j'aimerais je... ben, bien découvrir, je me sens un peu, ben, disons, incomplète, je... et je culpabilise un peu. Je... En fait, je trouve ça un peu dommage de... de rien savoir dans ce domaine, je me dis, mais peut-être que je passe à côté de quelque chose. Donc j'aimerais bien m'y remettre, euh, en tout cas m'y mettre tout court, doucement, m'y remettre si je considère que j'aimais bien les sciences qu'on avait 10 ans, et puis après je suis rentrée au collège, et puis ça a changé. Euh, donc, au moins un livre de sciences, sciences dures, et ce sera probablement de l'astronomie. Parce que j'aimerais avoir un peu la tête dans les étoiles un essai par mois, donc euh, quand je dis essai, ben, du coup le livre de sciences ça rentrera dans les essais, mais euh, soit de la philo, soit des livres de psychologie, euh, soit de la sociologie, j'en ai pas mal de la socio, euh. donc euh, vraiment continuer de vraiment diversifier les genres littéraires euh, que, bah, que, que je lis. Euh, également le théâtre, euh, Genre que j'apprécie énormément, que je dévorais euh, énormément quand bah, il y a quelques années. Et euh, depuis, euh, bah, de, je sais pas, depuis euh, la fin de mes études, finalement, je lis beaucoup moins de, de théâtre. Et, et bah, il faut, faudrait peut-être que m'y remette. Ensuite, également, euh, pour la chaîne, euh, chroniquer au moins un livre par semaine. Donc... Euh, Là, bon, ça fait deux semaines déjà qu'on est rentré, donc je vais essayer de rattraper mon retard, mais pour faire des vidéos plus régulièrement, eh ben, euh, chroniquer, il euh, faudrait que j'ai une lecture par semaine, mais, là, euh, mais faire des chroniques plus régulières sur mes, sur mes lectures. Parce que bah, c'est un peu le principe d'une chaîne Booktube, c'est qu'il y ait du contenu dedans, et que le contenu, il parle de lecture. Euh, voilà, bon, sinon.. Euh, je vais me mettre un peu parallèle, euh, me mettre un peu plus au montage, faire mes montages qui soient un peu plus propres, euh, un peu mieux. Euh, déjà, si je pouvais euh, commencer à insérer les couvertures de bouquins euh, de l'autre côté, je pense. Euh, ça pourrait être pas mal. Euh, c est, c est... Voilà, améliorer la technique sur Booktube, parce que je pense que j'ai des progrès à faire. Voilà, et enfin, euh, comme, euh, euh, et enfin, comme euh, résolution euh, livresque, et celle-ci va vous étonner, attention, j'ai un grand sens du suspense, je vais euh, n'acheter aucun livre cette année. Ah, mais comment vais-je faire pour vous donner autant Je suis bibliothécaire, et puis regardez tout ce que j'ai, j'ai pas, pas, pas tout lu de tout ce qui est là et là, j'ai pas tout lu. Et en plus, je travaille dans une bibliothèque, donc j'ai largement de quoi faire, euh, même si je finis par lire tout ce qui est là. Je pense que j'aurais de quoi m'occuper avec ce qui est dans la bibliothèque. Et même si à un moment donné, je me dis, non, je sais pas trop comment le rajouter dans la bibliothèque où je travaille, ce qui m'étonnerait parce que je pense que je vais forcément trouver. Euh, bon, si jamais il y a un livre que j'ai absolument envie de bouquiner, qui n'est pas dans ma bibliothèque, bon, plutôt que de l'acheter... Et le faire acheter par euh, de l'argent public parce que ce n'est pas, pas très correct si je suis la seule à le lire. Je pense que je pourrais le trouver facilement dans une bibliothèque d'une ville à proximité. Enfin, en tout cas, je ne me fais pas trop de soucis. Il <rire> faut juste que j'arrive à ne pas craquer. Que ce que je me dis, c'est que euh, si jamais je, c est, c est juste, euh, je vais essayer de ne pas rentrer dans les librairie et euh, si j'y rentre pour faire un cadeau à quelqu'un, il faudra que je pense à euh, ne rien m'acheter pour moi. Ça ne va pas être évident, mais je vais essayer. Euh... Voilà. Euh... The... Donc, euh, j'espère que cette petite vidéo de bonne résolution vous a plu. Euh... Je veux bien avoir vos commentaires d'encouragement. Je veux bien connaître vos propres bonnes résolutions livresques. Euh... Je ne me fixe pas un nombre de livres à lire ou un nombre de pages à lire. Ça ne m'intéresse pas trop. C'est plutôt un objectif de diversité, de, de découverte, euh, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de relecture, même si ça fait quelques temps que je ne relis pas des livres, euh, mais voilà, vraiment diversité, en tout cas, dans euh, les genres littéraires. Et euh, ben, je compte aussi sur les défis lecture pour, euh, pour, pour me permettre de varier mes, mes horizons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez ben, pas à la liker, n'hésitez pas à commenter aussi pour me ben, voilà me faire partager vos propres bonnes résolutions du reste. Euh, Allez, je prends tous vos encouragements. Et puis, euh, si mon contenu vous plaît, ben, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et euh, bonne journée.